Voici Antoine, c'est le directeur de l'hôtel. Il aime voir les clients quitter l'établissement avec le sourire, et ses équipes fières de leur travail. Avant, quand un client oubliait un objet, cela faisait perdre beaucoup de temps à l'équipe. Il fallait répertorier l'objet, le stocker, contacter le client, et quand le client rappelait, le personnel n'était pas toujours au courant. Le pire, c'était les expéditions. Il fallait chercher le bon tarif d'envoi et attendre de recevoir le paiement. On devait trouver un carton, faire la queue… Et pendant ce temps, le client s'appatientait et le personnel était moins disponible. Et puis un jour, un confrère a recommandé Pikin à Antoine Maintenant, on prend l'objet trouvé en photo avec l'application et on complète les coordonnées du client. Celui-ci reçoit un message et choisit s'il veut un envoi. Il indique alors son adresse et règle directement les frais. On n'a plus qu'à imprimer le bon de livraison que l'application édite et à utiliser l'un des emballages fournis. Les clients reçoivent leur objets oubliés à l'adresse de leur choix partout dans le monde. Ils sont heureux et le font savoir. Et Antoine et toute l'équipe aussi. Pick in touch